Choper la titine, récupérer le permis et la bibine, tout est permis, c'est parti Choper une bonne bonne immobilier qui serait de la partie Et un bon gros fusil chargé pour les barrages Les gendarmes Il met défectueux, mais une bonne répartie On a trop effectué, dans le monde réparti Eh hey, gros, si tu veux, on maintient les paris des de Paris, un chapeau, une guitare sur la route. Qu'est-ce qui m'a pris Porte à faux, porte à -tille. sans doute c'est vrai, je parti On a les filles, pas les bing bing, un code chromé et ça brille. Buffalo a du blé, mauvaise l'habitude, la fumée de salauds habits. Toujours en déplacement du mercredi au mardi. J'touche toutes les mamans, mon caddie, ouais c'est gratuit. J'rajoute des conneries, ainsi que la vérité par partie. Toujours sur la route du paradis avec jamais un ravi We do no time to waste. we just wanna Every day we're rolling like a Don't care what I say, every time I wake I pray to God Before I hit the road, just to make it clearer We hit the road again, no time to waste We just wanna live, every day we're rolling like it's this job Don't care what I say, every time I wake I pray to God Before I hit the road, just to make it clearer J'ai mis une cartouche dans chaque canon Aussi vrai qu'aucune femme ne m'a dit non Ici si est ton silence, il en dit, long. dit non Ici si tu du air, dans, mon sillon. dans mon sillon Avec mon canon dans ta gorge, tu es mignon, tu es mignon. Tu protèges le capital et c'est brillant. Pour partir pour ton âme dans mon frillon C'est ce pas d'une idée que nous chirons Après ça je partirai comme un, comme un lion Les canettes de ton sang nous souriront Dans du boutins ton sang nous videront bon. À côté de pommes cuite nous le grillerons. Le je dois vous tuer avant de repartir oh, Je dois oh, vous tuer avant de repartir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 Just to make it clear, I keep it tricky like a heavy Chevy. Every time I wake up, yeah. See all the people ask me what the fuck I'm doing now. Yeah. I don't give a fuck. all I do. I keep it tricky. See every time I wake I used to keep it like a heavy Chevy. We in the road, try to make it dark. See every day we hit the road, crazy just to make it money, yeah. See I don't care what you think about me. We in the building every day. We don't know what you really say. Another day, another trouble. We living in the world full of many many sorrows. I block that they can't stop me, my hustle. That's all I mean, pray me, pray for many doubles, yeah. Another day, another troubles We living in the world full of many, many struggles I blood, blood, and can't stop my hustle That's all I me mean, pray me, not pray for doubles, yeah. We hate the road again, no time to waste We just wanna live Every day we rolling like a soldier Don't care what you say, time I wake up, pray to God Before I hit the road, just to make it clearer We hate the road again, no time to waste, we just wanna live Every day we rolling like a soldier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 Putain merde, je n'ai pas cru Ah ouais, bah c'est c'est pas grave, je mixerai Merde Putain Ça va. On la garde celle-là Celle-là on la garde ouais.